Avoir confiance en soi, cela peut sembler être quelque chose d'impossible, voire même d'inaccessible pour de nombreuses personnes. Ces dernières sont même souvent tellement démotivées qu'elles n'essayent pas ou ne savent pas comment faire pour développer la confiance en soi. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous donner 5 étapes clés qui vont vous aider à développer la confiance en soi. Alors, c'est parti Avant de commencer, j'ai une simple question à vous poser, avez-vous le sentiment d'avoir confiance en vous Si c'est le cas, mettez oui dans les commentaires, autrement mettez tout simplement un non. N'oubliez pas de vous abonner à La Révolution est en vous et de cliquer sur la petite cloche afin de rester informé des dernières publications. Alors, qu'est-ce que la confiance en soi Pour faire simple, avoir confiance en soi, c'est avoir foi en ses capacités, en ses possibilités et en ces talents, c'est avoir la conviction que nous serons aptes à faire face à toutes les situations qui se présentent à nous. Or, si depuis de nombreuses années, vous avez tendance à vous rabaisser, à mal vous parler, à dévaloriser chacune de vos réalisations, ou encore à douter de vos capacités, il est fort probable que cela génère en vous de grandes frustrations, voire même de la souffrance. Je rencontre et j'entends trop souvent des personnes me dire qu'elles souffrent d'un manque de confiance en soi. Cependant, de nos jours, il est devenu de plus en plus important, surtout professionnellement, d'avoir confiance en soi. En effet, la confiance en soi nous permet de nous affirmer, de mettre en avant nos qualités et nos talents. Elle nous donne également l'énergie et la motivation nécessaires pour atteindre nos buts et nos objectifs. La confiance en soi, c'est un moteur, un élan vital. Avez-vous remarqué comme les personnes qui ont confiance en soi osent et prennent plus de risques que celles qui en manquent sont-elles réellement plus capables Sont-elles plus intelligentes ou plus compétentes Je vais être honnête avec vous, la majeure partie du temps, la réponse serait négative. Avez-vous déjà remarqué Tout le monde parle de confiance en soi. C'est devenu un sujet abordé par plus ou moins tout le monde. Cependant, lorsque l'on demande à ces personnes de définir ce qu'est la confiance en soi, l'exercice se complique réellement pour une majorité d'entre elles. La confiance en soi, c'est cette certitude profonde que nous allons pouvoir faire face aux événements qui vont survenir dans un avenir proche, que nous aurons la faculté de pouvoir nous adapter aux circonstances de la vie. La confiance en soi, c'est une représentation mentale qui va générer un ressenti qui va ensuite se transposer en un comportement. En clair, nos actes sont conformes à ce que nous ressentons et ce que nous ressentons est conforme à ce que nous pensons. Cela veut dire que si nous voyons plus nos défauts que nos qualités, si nous soulignons plus nos échecs que nos réussites, nous aurons une propension naturelle à mettre en avant nos défauts et à échouer. Vous avez des défauts Il vous arrive d'échouer Êtes-vous conscient que vous êtes comme tout le monde En effet, toutes les personnes que vous admirez, tous ceux qui réussissent, ont des défauts et rencontrent des échecs. Nul ne se résume à ces seuls défauts. Et échec. ni vous, ni qui que ce soit. La principale différence réside dans le fait que les personnes qui ont confiance en soi ne soulignent pas et ne forcent pas le trait de leurs défauts. Elles utilisent également leurs échecs pour apprendre, pour s'améliorer au lieu de s'apitoyer ou rester bloqués sur ce qui leur est arrivé. Alors concrètement, comment développer la confiance en soi En fait, la confiance en soi peut être comparée à un muscle. Si vous restez en permanence dans votre canapé, il y a de fortes chances que vos muscles ne se développent jamais. La confiance en soi demande donc d'agir, de s'entraîner. Si vous ne le faites pas, il y a de fortes chances que vous subirez régulièrement un manque de confiance en soi. A l'inverse, plus vous le ferez et plus la confiance en soi se renforcera et deviendra forte. Je vous propose de suivre cinq étapes clés pour muscler votre confiance en soi. La première étape, prenez conscience de votre potentiel. Le manque de confiance en soi se traduit très souvent par de nombreux doutes à notre propre égard, en notre potentiel de réaliser les différentes choses que nous devons faire. Les origines de ces doutes peuvent être nombreuses. Elles ne sont pourtant que trop souvent le fruit de nos propres suppositions. Il faut toutefois avouer que nous ne vivons malheureusement pas dans un environnement qui favorise le développement de la confiance en soi. En effet, il est rare que nous trouvions un terrain fertile dans nos familles, à l'école, dans nos entreprises, voire même dans notre cercle d'amis ou proches. Il arrive ainsi très souvent que l'on ne laisse pas parler les enfants, qu'on les rabaisse en leur disant qu'ils parlent trop, qu'ils racontent n'importe quoi, on leur dit qu'ils sont nuls ou qu'ils n'arriveront jamais à faire quoi que ce soit. Cette constatation est identique à l'âge adulte. J'ai trop souvent rencontré des personnes hautement compétentes qui ont perdu confiance en elles, en leur capacité d'agir, voire même leur volonté d'agir, parce que leur entourage n'a pas su ou parfois voulu les encourager à se dépasser. Au lieu de recevoir des messages positifs, au lieu d'être reconnues pour leurs compétences, elles subissent plus souvent des remarques négatives, des brimades ou des moqueries. Il est malheureusement rare de trouver des personnes porteuses de bons messages et capables d'insuffler un climat propice au développement de la confiance en soi. Ceci m'amène à la seconde étape. Entourez-vous de personnes qui sauront vous mettre en valeur. Un terreau fertile au développement de la confiance en soi se compose de bienveillance, de personnes passionnées et passionnantes, de personnes positives qui donnent confiance, qui donnent envie de progresser, d'aller de l'avant. Ils savent insuffler en nous l'envie de nous dépasser. Cela peut sembler difficile, mais ces personnes existent. Il y a heureusement des professeurs, des patrons, des collègues, des conjoints ou des amis qui savent écouter, qui savent nous motiver et reconnaître nos valeurs et nos qualités. Pour cela, il est également important que notre discours intérieur ne vienne pas interférer et empêcher ces personnes de découvrir qui nous sommes réellement. Ainsi, la troisième étape est de se parler avec bienveillance. Le manque de confiance s'alimente, se renforce de phrases et de suppositions négatives que nous avons vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Les « je suis nul »,« les autres sont plus capables que moi » ou encore « je n'y arriverai jamais ». Il en existe bien entendu de nombreux autres, mais ce sont certainement les plus courantes que l'on entend. Quand nous nous disons que nous n'y arriverons jamais, que croyez-vous qu'ils se produisent quel genre de message pensez-vous envoyer à votre cerveau Pensez-vous réellement que ce dernier vous aidera à réussir Commencez par prendre conscience de vos talents, de vos connaissances, de vos compétences. Faites également la liste de vos réussites passées, grandes ou petites. Ne vous dévaluez pas, vous serez très certainement surpris par la longueur de votre liste. Cette prise de conscience vous aidera à changer votre regard sur vous-même, mais également la manière dont vous vous parlez. Écoutez attentivement votre discours intérieur et modifiez-le systématiquement lorsque vous utilisez des termes négatifs. Quatrième étape, passez à l'action. Vous avez peur C'est normal. Cela l'est d'autant plus si le manque de confiance en soi est présent dans votre vie depuis des années. Pensez-vous réellement être la seule personne qui a peur de se lancer, de relever de nouveaux défis ne donnez pas trop d'importance à vos peurs, elles sont souvent beaucoup plus irrationnelles que nous le pensons. Cela ne veut pas dire que nous devons les ignorer, mais nous avons toutefois tendance à leur prêter une trop grande importance. Passez à l'action, agissez, en définitive, qu'avez-vous à perdre Vous craignez le regard des autres Là aussi, nous donnons trop souvent une trop grande importance aux éventuels jugements des autres. Même si c'est le cas, au moins vous ferez partie des personnes qui agissent et qui font la différence. Le pire serait pour finir de ne rien faire, cela serait d'écouter les petites voix intérieures, de ne pas croire en soi, en nos compétences et notre potentiel de réussir. À partir de maintenant, dites-vous que vous faites partie des personnes qui osent, qui agissent. Au pire, si ça ne marche pas cette fois, vous apprendrez de nombreuses choses et vous recommencerez. Souvenez-vous, les personnes qui réussissent échouent également, mais elles ne renoncent pas, elles recommencent et essayent. Encore et encore. Pour finir, cinquième étape, cessez de vous trouver des excuses. Lorsque le manque de confiance en soi est présent dans notre vie, nous avons tendance à nous trouver des excuses. Elles permettent en plus d'alimenter les fausses croyances que nous avons vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Nous nous donnons bonne conscience même si nous devons nous saboter au passage. Souvenez-vous des messages négatifs que nous envoyons à notre cerveau. Ce dernier fera tout pour nous donner raison. Si, par exemple, vous n'êtes pas heureux dans votre emploi, mais que vous êtes persuadé que vous ne trouverez jamais mieux ailleurs, que va-t-il se passer Généralement, rien. Vous ne ferez rien et continuerez à ronger votre os en vous disant même que vous avez de la chance d'avoir déjà un emploi. Au lieu de cela, pourquoi ne pas faire un bilan de compétences Pourquoi ne pas se former en vue d'obtenir un emploi qui vous plaise vraiment Apprenez à voir les choses sous différents angles. Sortez de votre zone de confort s'il le faut, vous n'avez rien à perdre. Bien au contraire, vous avez tout à y gagner. Rappelez-vous, la confiance en soi, c'est cette certitude profonde que nous allons pouvoir faire face aux événements qui vont survenir dans un avenir proche, que nous aurons la faculté de pouvoir nous adapter aux circonstances de la vie. Pour développer votre confiance, vous devez 1 prendre conscience de votre potentiel. 2. Vous entourez des personnes qui sauront vous mettre en valeur. 3. Vous parlez avec bienveillance. 4. Passez à l'action. Et 5. Cessez de vous trouver des excuses. Développer sa confiance en soi est possible, cela demande de l'exercice et de la pratique, mais cela peut surtout changer votre vie. J'espère que cette vidéo vous aura été utile